Bonjour tout le monde, bienvenue dans le jardin de la bibliothèque. Pour toutes celles et ceux qui pensent qu'ils ne savent pas jardiner, pas de souci, nous avons ce qu'il faut à la bibliothèque. Vous pouvez trouver désormais une petite fiche à l'accueil et dont certaines que vous pouvez embarquer chez vous pour apprendre par exemple à faire pousser la menthe et à la mouturer. Euh, rappel aussi, vous pouvez venir jardiner à la bibliothèque pour les ateliers jardin. Ce mois-ci, ce sera le 21 mai. 14 h à 16 h dans le jardin de la bibliothèque. Vous pouvez aussi profiter de notre bouturothèque. Euh, C'est un petit coin dans lequel vous pouvez faire des trocs de plantes, on vous en a déjà parlé est toujours là. Euh, pour ça aussi vous retrouverez plein de fiches qui ont été faites par notre super stagiaire Coralie qui vous explique tout de comment faire des boutures, multiplier vos plantes et en prendre soin. Tout ça à disposition à l'accueil.